Avant d'amorcer nos défis des blocs de la catégorie Ligne Navigation, il est bien important de garder en tête que lorsqu'on clique une seule fois sur le bouton Marche Arrêt d'Ozobot, celui-ci va suivre de manière aléatoire le chemin qui lui est proposé. Avec les blocs de la catégorie Ligne Navigation, on pourra créer notre programme puis le télécharger dans le robot. Ensuite, en double-cliquant, il suivra le trajet qu'on a téléchargé. Donc dans ce cas-ci, moi j'avais fait un programme qui lui demande d'aller tout droit à toutes les intersections et j'ai aussi demandé à la première intersection qu'il aille plus rapidement. Donc, important de garder en tête que lorsqu'on clique une seule fois sur le bouton marche-arrêt, Ozobot va suivre les lignes de manière aléatoire une indication de ça aussi, c'est qu'on euh, voit ces petites lumières s'allumer autour de lui. Donc, euh, ça nous indique qu'il cherche les lignes et il va les suivre de manière aléatoire. Et donc, contrairement à quand je vais double-cliquer, là, il va suivre le programme qu'on a téléchargé. Avant d'amorcer vos défis, c'est important de savoir que s'il y a des erreurs dans le code, Ozobot vous le fera savoir. Donc, l'une de ses façons de vous communiquer cette information, c'est celle-ci. Il arrête. Donc, dans le programme que j'ai téléchargé, il manquait des blocs. Donc, l'information était incomplète. Ozobot s'est arrêté. Une autre information qu'Ozobot pourrait nous donner, c'est celle-ci. Donc, en clignotant rouge-bleu, rouge-bleu, c'est qu'il veut me dire que l'option que je lui donne n'est pas valide. Donc, je lui ai demandé ici de tourner à droite. Il n'y a pas de chemin à droite. Donc, il m'indique euh, ce message pour me préciser que ce n'est pas possible de faire cette action.